Bonjour, comment allez-vous Est-ce que vous allez bien Alors aujourd'hui, euh, l'oral et communication, ça veut dire la façon de parler en français. Je vous propose offrir quelque chose à manger ou à boire, accepter ou refuser l'offre, justifier. Euh, D'abord, je reprends les phrases suivantes. Désirez-vous un rafraîchissement désirez-vous un rafraîchissement volontiers j'ai très soif volontiers j'ai très soif prendrez-vous quelque chose à boire prendrez-vous quelque chose à boire non merci je n'ai pas soif non merci je n'ai pas soif servez-vous Servez-vous Il y a des gâteaux secs et du thé. Il y a des gâteaux secs et du thé. Non merci, nous n'avons pas faim. Non merci, nous n'avons pas faim. Veux-tu manger ou boire Veux-tu manger ou boire Je veux bien prendre une tasse de thé, merci. Je veux bien prendre une tasse de thé, merci. Reste-tu pour dîner reste pour dîner Non, je suis désolé, mais je dois rentrer chez moi. Reste-tu pour... Reste pour dîner Non, je suis désolé, mais je dois rentrer chez moi. Que dirais-tu d'un bon repas Que dirais-tu d'un bon repas Ce n'est pas de refus. Ce n'est pas de refus. Je reprends. Euh, les phrases suivantes. Désirez-vous un rafraîchissement Volontiers, j'ai très soif. Prendrez-vous quelque chose à boire Non merci, je n'ai pas soif. Non merci, je n'ai pas soif. Servez-vous Il y a des gâteaux secs et du thé. Non, merci, nous n'avons pas faim. Veux-tu manger ou boire Je veux bien prendre une tasse de thé, merci. restes tu pour dîner non, je suis désolé, mais je dois rentrer chez moi. Que dirais-tu d'un bon repas Ce n'est pas de refus. Ce n'est pas de refus. Alors, voici comment offrir quelque chose à manger ou à boire. Par exemple, désirez-vous un rafraîchissement Ou prendrez-vous quelque chose à boire Ou prendras-tu quelque chose à boire Servez-vous. Il y a des gâteaux, secs et, et du thé. C'est toi, Il y a des cartes secs et du thé. Euh, Veux-tu euh, manger au boire euh, veux... Voulez-vous manger au boire Voudriez-vous manger au boire Vaudrais-tu manger au boire restes tu pour dîner ou restez-vous pour dîner Que dirais-tu d'un bon repas Que diriez-vous d'un bon repas alors pour accepter l'offre, on dit volontiers, j'ai très soif. Volontiers, je suis bien, j'ai très soif. Volontiers, euh, euh, je veux bien prendre une tasse de thé, merci. Ce n'est pas de refus. Pour refuser l'offre, on dit non merci, je n'ai pas soif. Non merci. Je n'ai pas soif. Non, merci. Nous n'avons pas faim. Non, merci. Nous n'avons pas faim. Non, je suis désolé, mais je dois rentrer chez moi. Non, je suis désolé, mais je dois rester chez moi. Alors, ici, vous avez donc la façon d'offrir quelque chose à manger ou avoir, boire, accepté ou refusé l'offre. On Alors, ici... Que peuvent, que peuvent offrir ou proposer les personnes ci-dessous dans chacune des situations suivantes Ici, vous avez une fête. Ici, le père sert... Euh, oui, euh, regardons ici, l'homme sert quelque chose à boire à sa femme. Par exemple, Servez-vous, on a des... Servez-vous, il y a des gâteaux et des boissons. Servez-vous, il y a des gâteaux et des boissons. Alors, très dit. Désir, au tu, ou oh, veux-tu le. Euh, quelque chose à boire? L'autre elle dit tout simplement volontiers. Que peuvent offrir ou proposer les personnes et dessous dans chaque 16 suivante? Euh, par exemple, ici on peut dire ici on peut dire désires-tu un rafraîchissement? L'autre dit volontiers, j'ai très soif. Ou prends-tu ou prendras-tu quelque chose à boire ou sers-toi. Où veux-tu boire? Ou que dirais-tu d'un d'une bonne boisson? Alors ici, si tu veux, il y a pas mal de propositions. On dit eh, désirez-vous euh, des rafraîchissements, prendrez-vous euh, quelque chose à manger ou à boire? Servez-vous, il y a des gâteaux et des boissons. Veux-tu manger? Euh, Voulez-vous manger ou boire? Restez-vous euh, pour euh, ce soir pour dîner? Euh, que diriez-vous euh, d'un bon boisson ou d'un bon repas Alors, troisième activité, associer les lieux, situés aux, aux propositions suivantes déguster une glace, boire un soda, prendre son déjeuner, être invité à dîner, manger un gâteau... Dans un café à la cantine dans une pâtisserie chez des amis sur la plage. Alors, associer les lieux c'est dessous aux propositions suivantes hein? déguster une glace, boire un soda, prendre son déjeuner, être invité à dîner, manger un gâteau. On va commencer par le plus simple être invité à un dîner chez des amis, prendre son déjeuner à la cantine, manger un gâteau dans une pâtisserie, boire un soda sur la plage. Déguster une glace dans un café. Déguster une glace, c'est dans un café, boire un soda sur la plage, prendre son déjeuner à la cantine, être invité à dîner chez des amis et manger un gâteau dans une pâtisserie. A l'aide des mots suivants, formule des propositions que tu adresses aux amis invités à ton anniversaire. Il y a des verres, de la tarte aux fraises des assiettes, des tasses de jus d'orange, des serviettes en papier, des bonbons, Se servir, prendre, voir, manger, avoir faim, avoir faim, utiliser. vous pouvez dès maintenant apprendre par cœur ces expressions. Désirez-vous un rafraîchissement Volonté, j'ai très soif. désertu tu un rafraîchissement Volonté, j'ai soif. Prendrez-vous quelque chose à boire Non, merci, je n'ai pas soif. Prendrez Quelque chose à boire? Non, merci, je n'ai pas soif. Servez-vous? Il y a des gâteaux et du thé. Serre-toi, il y a des gâteaux et du thé. Non, merci, nous n'avons pas faim. Non, je n'ai pas faim. Veux-tu manger ou boire? Voulez-vous manger ou boire? Voudrais-tu manger ou boire? Voudriez-vous manger ou boire? Je veux bien prendre une tasse de thé, merci. Reste-tu pour dîner? Restez-vous pour dîner Non, je suis désolé, mais je dois rentrer chez moi ou chez nous. Que dirais-tu d'un bon repas Que diriez-vous d'un bon repas Ce n'est pas de refus. Alors, les expressions que vous devez bien sûr apprendre par cœur pour offrir quelque chose à manger ou boire, c'est comme cela. Désirez-vous Prendrez-vous quelque chose à boire Servez-vous? Veux-tu manger ou boire? Restes-tu pour dîner? Que dirais-tu d'un bon repas? Voilà. Ou on peut changer, on dit désires-tu un réfléchissement Prendrais-tu quelque chose à boire? Voilà, quelque chose à boire. Serre-toi. Voulez-vous manger ou boire? Euh, Restez-vous pour dîner? Que dirais-vous d'un bon repas? Voilà. C'est pour le moment pour l'expression orale et communication pour aujourd'hui. Et c'est offrir quelque chose à manger ou à boire, accepter ou refuser l'offre en justifiant.